Bonsoir à tous et bienvenue dans Startup, l'émission qui vous présente les idées les plus innovantes. C'est jusqu'à maintenant promesse tenue. Nous allons vous emmener dans cette émission à l'incubateur de Sidi Abdallah pour découvrir tout d'abord deux startups. La première s'appelle puis market et elle s'attaque à un problème récurrent, le référencement des pièces détachées. La deuxième s'attaque à une autre problématique, le e-learning en Algérie. Start-up dont la parole aussi à une autre start-up justement qui évolue dans un autre secteur, l'agroalimentaire. Elle s'appelle ex et elle s'attaque à... La date de conservation, la date limite de conservation des œufs, elle veut les transformer en poudre, comme cela se fait pour le lait. Startup reçoit deux invités de marque, le directeur de l'incubateur de Sbashar, mais aussi le responsable de Smart Africa. Startup, c'est parti Nous avons rencontré le créateur de deux start-up, Market et Sirmhani. La première, elle permet justement l'échange la, et l'achat de pièces détachées sur Internet. La deuxième, elle offre un système de géolocalisation aux prestataires de services avec à la clé un système d'évaluation. Nous avons rencontré le fondateur de ces deux startups, up Mohamed Taksana. Voici son témoignage. Si vous êtes un professionnel des transports, si vous êtes à la recherche de pièces détachées, vous cherchez à gagner du temps et trouver rapidement des clients, Pea-Market pourrait certainement vous intéresser. Pea-Market c'est une plateforme de vente en ligne entre professionnels dans le domaine de la pièce détachée. Le P-Market, c'est indispensable maintenant dans le marché de la pièce détachée d'avoir une application pour commander en ligne, d'abord pour comparer les prix, comparer les offres, et aussi euh, pour avoir un système de référencement, euh, parce que nous proposons un système de référencement national pour la pièce détachée. Donc ça facilite beaucoup la tâche pour les opérateurs de la pièce détachée. Quelques mois après cette interview, nous sommes allés visiter cette jeune start-up dans son lieu d'incubation à Sidi Abdallah, D'après son fondateur, P Market se porte bien, mais les financements ne sont pas toujours au rendez-vous. Sur le plan technique, nous n'avons pas de problème. Par exemple, nous avons une excellente équipe d'ingénieurs, de développeurs, et nous avons aussi des commerciaux. Mais là, il s'agit de, de financement pour, pour, lancer, pour lancer la plateforme. Vous savez, les, les projets de start-up, euh, ça, ça se développe très rapidement, mais ça bouffe beaucoup d'argent en termes de, de, de salaire des employés, euh, en termes de, des opérations de, pour communiquer le produit, pour faire du marketing. Nous avons besoin vraiment de, de, de, de, de, de l'investissement pour lancer le, le produit. Et dans un pays qui compte un parc automobile de plus de 6 millions de véhicules, Mohamed Taksana a décidé de lancer une autre application, Sirmhenni, la première plateforme qui met en relation les professionnels de l'auto avec les automobilistes, une première en Algérie. Sirmhenni, c'est une application mobile euh, qui permet de localiser le prestataire de services, euh, soit atelier, soit garagiste, euh, soit mécanicien, Via une application mobile et, et qui, euh, qui contient aussi un système d'évaluation des prestataires de services et un système de gestion de rendez-vous. Pour arriver à ce résultat, Bimarket et Sirmhani doivent gagner d'abord la confiance des utilisateurs algériens. Le fondateur souhaite donner un coup d'accélérateur à ces deux applications grâce au levées de fonds. 2020, c'est des start-up innovants, c'est des projets innovants aussi, mais c'est des pépinières qui poussent un peu partout, pas uniquement à Alger, mais aussi dans le sud du pays. Nous avons rencontré le directeur de la pépinière de Béchar, Jebar Draji. Voici son témoignage. L'incubateur de, de, des entreprises de la villa de Béchar, c'est une euh, entreprise qui fait l'hébergement et l'accompagnement et l'orientation des start-up euh, dans tous les domaines, TIC, euh, agricoles, euh, scientifiques, mm, nouvellement créés. Le siège de, de la Pépinière est situé à la route de l'aéroport. Il euh, consistait des divers départements euh, et une petite bibliothèque. Hein, avec l'agence euh, ADPMPI. On a un plan d'action qui va euh, commencer par, euh, par le, des événements spécialisés au CFPA, les centres de formation, et au niveau de l'université euh, pour euh, accueillir euh, multiples euh, start-up. La digitalisation des produits et des services, un marché qui coûte des milliards de dollars à travers le monde. En Algérie, une start-up fait le pari de digitaliser des entreprises. Elle s'appelle Ultimate Market Technology. Une start-up que nous avons rencontrée à l'incubateur de Sidi Abdellah. Voici le témoignage de son fondateur, Barak Messaï. Dans cette émission, nous vous proposons de découvrir Ultimate Market Technology, une plateforme qui a commencé avec un projet de e-learning, mais les besoins du marché algérien l'ont poussé à changer de stratégie et de business model. La plateforme, elle est plus spécialisée maintenant sur le développement des applications, le développement des, des sites web et des plateformes web pour, pour, les, pour les clients. Parce que là, on est dans... Parce qu'on aura besoin de, de cash flow, on va dire. On a besoin de, de flux de trésorerie. Et la, la, la plateforme e-learning, on a trouvé que maintenant, les, la clientèle algérienne, ou bien les prospects, ou bien les, les, les consommateurs, ne sont pas assez préparés pour, pour, pour ce genre de, de, de produits. Pour digitaliser les activités des entreprises algériennes, a fait appel à un développeur web, un métier de plus en plus recherché. Une start-up spécialisé dans un domaine de c'est l'aliment c'est lui le, la matière première c'est comme ça pour, comme pour le développeur dans une start-up qui est spécialisée dans le domaine de l'informatique c'est lui la matière première euh, de cette start-up. Ultimate Market Technology bénéficie d'une domiciliation au cyberpark de Sidi Abdallah un avantage certain pour cette start-up. L'incubateur nous aide en fait par rapport à la à, à, à location ou domiciliation. Ça, c'est un point avantageux par rapport, euh, par rapport à d'autres lieux parce que vous savez, une start-up n'a pas assez de fonds. On n'a pas assez d'argent pour louer. Et vous savez, les, les, en Algérie, pour louer, il, faut, il faudra euh, au minimum euh, une année de, de, de location. Et là, euh, au niveau de la start-up, au niveau de cyberpraxis super Abdallah on a cet avantage d'avoir un bureau et on pourra et on, on, on peut euh, payer nos loyers mensuellement. Une fois la problématique du loyer réglé, Ultimate Market Technology fait face à d'autres problématiques que rencontrent pratiquement toutes les start-up algériennes. La première problématique, c'est le e-payment. Par exemple, pour mieux avancer dans une plateforme qui est e-learning, donc ça va s'effectuer en e-payment. Donc ça c'est le premier problème. Deuxièmement, c'est la, la mentalité de la société algérienne. Elle n'est pas encore habituée à, à faire ce genre de transactions, ce genre de, de, de learning en, en, en sur, internet. sur internet. Voilà. Donc euh, c'est ça le, le grand souci. Aussi pour mieux avancer, mieux se développer. Donc il faut implanter cette mentalité euh, dans la société algérienne. Changer les mentalités prend du temps, mais le monde des startups up avance très rapidement. Le souhait de nos start c'est de passer à la vitesse supérieure. L'Algérie a officiellement adhéré à Smart Africa en 2019. Dans cette émission, nous allons découvrir ce qui va changer pour les start -up algériennes en 2020. L'invité de cette émission est le directeur de la numérisation et de la digitalisation à Smart Africa. Nous l'avons rencontré au CIC. Voici son témoignage. Smart Africa représente d'abord le continent tout entier. C'est 30 pays aujourd'hui, 750 millions d'habitants. Et aujourd'hui, cela signifie que les opportunités sont de grande échelle pour les jeunes, pour les startups. Toute idée qui peut être réalisée ici en Algérie peut aller à l'échelle du continent. Smart Africa crée un espace qui permet justement à n'importe quelle compagnie en Afrique de parvenir à travailler au-delà des frontières qui ont été tracées en harmonisant les politiques et les espaces. Donc aujourd'hui, nous disons aux startups, vous avez un, un, un espace exceptionnel, vous avez l'appui euh, des chefs d'État de tous ces pays, de ces 30 pays, et vous avez l'opportunité de pouvoir étendre vos idées bien au-delà de l'Algérie sur l'échelle du continent. Donc euh, je voudrais lancer un, euh, un appel aux startups algériennes pour vous dire que... Aujourd'hui, l'Afrique vous offre une opportunité de vous étendre sur plus de 700 millions, 750 millions, un grand marché qui dépasse le marché aujourd'hui qui est national. Vous avez l'opportunité de pouvoir vous étendre rapidement. Nous travaillons avec le gouvernement de l'Algérie qui, euh, qui, qui va bientôt faire une annonce sur un engagement très fort au niveau du continent euh, africain. L'Algérie ne va pas seulement diriger ce qui se passe en Algérie aujourd'hui, mais c'est pour tout le continent. Et l'Alliance Matafrica Africa va aider à propulser ces efforts au niveau du continent. Euh, donc il y a beaucoup de choses qui viennent et nous voulons euh, vous encourager à rester branchés et informés sur ce qui va se passer. Et qu'en dernier lieu, euh, l'appui aux startups est très critique. Le futur du continent africain ne peut pas se passer sans les jeunes. Et c'est pour cela que nous sommes ici pour non seulement manifester notre engagement à, à cette cause que vous êtes en train de, de, de, de suivre, mais aussi s'assurer que cela puisse s'étendre sur tout l'ensemble du continent. Et en dernière partie de cette émission, nous vous proposons de découvrir une toute petite jeune start-up innovante, X2X. Sa fondatrice nous propose de faire des omblettes sans casser deux. Sarah Adjel est l'invitée de start-up. Bonsoir Sarah. Bonsoir. Alors Sarah, expliquez-nous, c'est quoi X2X Alors X2X est une start-up qui exerce dans le domaine agroalimentaire. Alors on est pour, euh, dans la production des œufs en poudre. Notre produit se diversifie entre quatre types de produits. Alors on a la poudre du jaune d'œuf, du blanc d'œuf, de l'œuf complet et de la poudre de coquille. Comme vous pouvez le constater, alors là on a ça c'est la poudre de l'œuf complet. Alors, et là c'est la poudre du jaune d'œuf. D'ailleurs on voit la différence entre les deux en termes de couleur. On a le jaune d'œuf effectivement, c'est évident, il est plus jaune que la poudre de, de l'œuf complet. On a aussi euh, la poudre du blanc d'œuf, qui est aussi euh, un de nos produits proposés. Et on a, en dernier, la poudre de la cookie d'œuf. Donc, comme vous pouvez le constater, euh, on a zéro déchet. Donc, on, on consomme tous les composants de l'œuf. Alors, Sarah, comme chaque start-up, elle naît d'un besoin. Dites-nous, est, pourquoi vous avez créé X2X et quelle est sa valeur ajoutée aujourd'hui sur le marché algérien Très bien. Alors, notre pays, c'est un pays chaud, comme on le sait tous. Alors, on a chaque année une perte très, très, très importante en termes de... de d'économie, on va dire on a une grande somme d'œufs perdus comme ça on la jette pourquoi parce que on, a, on constate qu'elle ne dure pas on peut pas la conserver plus longtemps que prévu donc la start-up eggs elle solutionne ce problème là c'est la limite la durée euh, la, la, la, la durée limitée de la conservation des oeufs donc on a pour but de conserver les oeufs le plus longtemps possible et 100% tout en les gardant naturels et bio. Alors X2X est encore assez balbutiement, vous commencez à peine euh, sur le marché algérien, vous êtes encore au stade de prototypage je pense, et où est-ce que vous fabriquez euh, tous ces produits et est-ce que vous êtes incubé aujourd'hui Bien, alors, pour répondre à cette question, en fait, le produit, ce projet-là, est innovateur dans notre pays. Le produit ex ex la, la poudre d'œuf, elle est inexistable dans le marché algérien. C'est pourquoi on a voulu ra ramener un plus à cette économie algérienne en, la, en diversifiant le produit OVO, les produits OVO en Algérie. Donc, on souhaite avoir du soutien, on souhaite être Incubée pour euh, la création de cette start-up euh, dans les normes. Et puisque vous vous attaquez justement à la durée de conservation, combien ces produits peuvent-elles être conservés et consommés L'estimation de conservation en état poudre, comme elle est comme ça, elle dure jusqu'à un an de conservation. Donc quand on entend un an, c'est assez génial parce que comme vous voulez, vous pouvez l'avoir. C'est de la poudre, on dirait, euh, c'est comme la poudre de lait, quoi. Voilà. Donc, elle résiste à l'humidité, elle résiste à la chaleur, et on peut la conserver dans une température ambiante. Pas besoin de la mettre dans un réfrigérateur ou quoi que ce soit. Tout ça, tous ces produits, vous les fabriquez chez vous, dans votre cuisine. On va voir une petite vidéo, démonstration à l'œuvre justement. On vous voit préparer ces omelettes sans casser deux finalement. Deux cuillères de cuillère à soupe de poudre d'œuf complet juste un petit peu avec deux cuillères aussi à ah, deux cuillères et demi d'eau chaude Et voilà on dirait un œuf bio okay. À la fin de ce numéro startup, merci à vous de l'avoir suivi. Merci à l'équipe technique de nous avoir accompagné.